Pour savoir le tout, Il faut connaître la moindre, Mais si on abîme une toile, On ne saura jamais la repeindre. Si on veut les sommets, Il faut grimper les montagnes, Et si on veut les succès, il faut se voir en face et défier les miroirs. Car comprendre soi-même, c'est comprendre les autres. Pour espérer être compris, fort crédible à croire. Quand on oublie les manières et on surenchère le faire. Tout est à craindre. Mais si on choisit la matière, Belle merveille de la terre, On sera sûr de ce qui va jaillir du cylindre. Si on allume un feu, Il faut savoir l'éteindre. Et si on vise un cœur, Il faut être meilleur pour pouvoir l'atteindre. Belle et chère demoiselle à l'écharpe noire, on se plaît, j'ai entendu ta voix sans te voir. Tempête, sanglots, tes cris partout, ta belle voix douce sortait du lot, tu voulais me parler ce soir. Ta rivale disait non, T'as demandé de partir, tu as persisté, tu insistais à savoir si j'allais te choisir avant que tout foire. Moi et toi, immobile, au milieu de la tempête, ouragan, tornade, ton noir. Le vent qui soufflait dans un rêve, emportant les mobiles. Ton écharpe à la main, tu voulais me revoir. Le vent qui soufflait dans un rêve, emportant les mobiles écharpe à la main, tu voulais me revoir, tu voulais me revoir.